Nous revoilà et du coup euh, on va répondre aux questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. Allez. FAQ. Hmm? C'est comme ça qu'ils appellent ça, fort question. Pour la question. FAQ. FAQ. Les jeunes de maintenant. Qui a kiffé l'autre en premier Bé. bébé. C'est moi. Ouais. <rire> Donc c'est Francis qui m'a kiffé en premier. Qui est-ce qu'on a demandé à Dieu, notre partenaire, avant de nous mettre en couple ouais, Je me disais, Seigneur, que je vais rencontrer une personne que ce soit au lycée. Franchement que ce soit au lycée et que je termine pas mes études, je veux que ce soit mon lycée, qu'il y a ce euh, voilà, bah, début d'âge, on est encore jeune, qu'on pense qu'on est, tout ça, que ce soit vraiment voilà, quoi. que ça soit vraiment à Donc ce moment-là. En, fait. en fait, dans ma jeunesse que ce soit là. Okay. Et je pense que Dieu a répondu à ma prière. Je suis pas là. Bah oui, parce que je suis là. Moi, c'était aussi une réponse à une prière. Si t'as vu la première vidéo où on raconte notre rencontre, euh, j'ai passé beaucoup de temps à prier pour savoir euh, si je devais y aller ou pas dans notre relation. En ce temps-là, Dieu me parlait beaucoup par des, des rêves et des songes et tout ça. Et du coup, ce jour-là, euh, j'avais prié et il m'avait effectivement répondu euh, de façon très claire par un C'était moi. On a pris combien de temps avant que Francis vienne dire tes intentions à tes parents Que Moi j'ai bien ta famille. à tes parents Oui Bah en fait moi je me rappelle très bien d'une discussion qu'on avait eue J'allais bientôt avoir 17 ans Oui Et euh, du coup je, je, je, je crois que je t'ai dit Bah ben, dit on attend genre mes 17 ans pour euh, que tu ailles voir mes parents T'avais bien tout calculé toi Et, et du coup <rire> C'était genre, euh, peut-être euh, on mis ensemble entre guillemets, et genre, c'était quand même tout, hein C'était genre 5 mois peut-être après, t'es allé voir tes parents, t'es allé voir mes parents. Parce que moi je voulais pas être dans dans les trucs secrets, cachés, tout ça. Comment vous avez fait pour vous approprier la culture de l'autre Les antilles coco, <rire> la plage, poulet <rire> les colombo comme ça on n'a pas eu besoin de s'approprier vraiment la culture parce que dans ma famille on n'a pas vraiment enfin on n'est pas là la culture entièse et dans ta famille c'est pas là la culture congolaise enfin, voilà. Ouais, vrai. si on doit parler de culture on va dire bah, dans nos repas dans la musique j'ai découvert le compas frère nous danser. quel âge avez vous quand vous vous êtes rencontrés j'étais une petite et lui aussi était un petit Petit, petit, hein. 16 ans, 16 ans, 17 ans. J'avais 16 ans, t'avais 17 ans. On oh, était gamin. Allez-vous ouais. afficher votre relation rapidement Ah non, franchement. Enfin, Ma famille savait, ça avait. ta famille savait, ouais. et nos amis proches, on ne l'a pas affiché directement. On ah, pas affiché, en tout cas, je ce voilà, que je voulais Ceux qui pas. savaient, savaient. Ceux qui savaient, savaient, savaient ce qu Ceux pas, qui hein. voyaient, voyaient. Ceux qui demandaient, bah. Ils avaient la réponse Mais on n'était pas là à prôner sur tous les trois Bah oui C'est mon mari, peut pas toucher C'est mon futur Quoi qu'il en soit, j'ai dû poser des à quelqu'un Qui a avoué ses sentiments en premier, c'était Francis Et j'ai dit, petite épouse moi Tu vas m'épouser maintenant là Et voilà, donc du coup on a fait le tour des questions Oui et euh, on vous remercie pour euh, ces questions. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mm -hmm. Vas-y, clôture la vidéo. Bon, on va clôturer la vidéo, hein? <rire> en disant merci à tous les gens qui nous suivent. Surtout, n'oubliez pas de mettre les j'aime et les pouces bleus. C'est ça? Les pouces bleus, les j'aime et les commentaires. Bon, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, si tu le veux. Au revoir. Bye. bye. bye. bye. Faut leur dire que je suis enceinte.